Everyone and, and welcome to, to Geek, Geek Worlds. Worlds. I am Scar and I'm Carboom and this is Edward, our panda. And this is the first ever channel trailer for Geek Worlds. Enjoy. Mais je m'en fous, moi. Aller. putain mais attends. franchement, on joue un sushi comme ça? Je me dis, qu'est-ce qu'il a foutu? Donc déjà, je rencontre nos amis Brutonie, calculé. Where's the tank? Tank. Where's the? Oh fuck. J'ai tué Roche! Dommage! Le mec il est sorti au moment où tu mettais son pote, tu l'as as la en face d'un Do not analyze me, I <rire> <rire> Non mais il est vraiment obligé de fermer les portes aussi fort quoi, sérieux? Ouais. Toi tu restes là, t'es gentil! Et putain, j'en étais sûr! Et donc nous sommes dans la grande salle de Gunmetron pour terminer en beauté, tiens, montre là, le tour du propriétaire. Ah c'est magnifique. Vous êtes surtout là pour savoir quand est-ce que vous pourrez voir toutes ces merveilles <laughs> Ça tombera pas plus bas. <laughs> C'était très con. I stick my I stick my finger in the eye socket. What the fuck Yeah what the fuck Lick my finger Okay, I'm gonna try again. Can I piss on him instead <laughs> Don't forget to subscribe on our YouTube, Facebook, Twitter, and Discord. We hope to see you there for the next videos. Ciao!